Bonjour à tous, c'est François. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous faire voir comment créer sur Mac euh, une nouvelle session utilisateur. Pour les personnes qui ont par exemple qu'un Mac euh, ou deux à la maison, mais qui souhaitent le partager dans la famille, euh, c'est important que chacun ait sa session. Alors pour plusieurs raisons. Euh, pour la première, c'est déjà bah, pour ch que chacun ait ses fichiers euh, euh, de son côté. C'est aussi valable pour, si vous avez plusieurs iPhone, bah, que vous connectiez votre iPhone euh, sur votre session euh, pour les récupérations de données et tout, avec euh, donc euh, votre identifiant Apple à vous. Et troisième chose euh, importante, c'est que bah, du coup, si vous n'êtes pas sur votre session et que vous utilisez le trousseau Apple pour enregistrer, euh, par exemple, votre, vos mots de passe sur différents sites, euh, bah, si vous n'êtes pas sur votre session, vous allez enregistrer tout ça sur la session et le trousseau euh, d'une autre personne de la famille. Donc, ce n'est pas forcément euh, euh, judicieux ou agréable pour celui euh, chez qui vous, vous stockez tous vos mots de passe. Quoi. Voilà, donc pour commencer, euh, bah, vous allez aller dans euh, l'onglet Préférences système. On va aller dans Utilisateurs et groupe. Et là, vous allez déverrouiller votre petit cadenas. Voilà. À partir de ce moment-là, en haut, là, vous voyez que moi, je suis en administrateur. Il y a une session invitée. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle session. Vous allez sur le plus. Et là, vous donnez un nom euh, à votre session. Alors, on, va mettre, allez, on va mettre Paul. Et là, on va mettre la même chose. Ensuite, il va falloir euh, donc que vous, vous mettiez un mot de passe. Vous le confirmez. Ensuite, là, vous voyez qu'ici, vous pouvez avoir plusieurs actions sur le nouveau compte. Donc, mettre un deuxième administrateur, un standard, euh, gérer avec le contrôle parental ou un partage uniquement. Nous, on va garder un standard. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez mettre un indice, c'est recommandé. Bon, moi, je ne le fais pas parce que c'est pour cette vidéo. Vous appuyez sur « Créer ». Voilà. Donc là, il va vous en créer un. Paf, vous voyez que tout de suite, la session Paul au niveau standard est affichée ici. Donc, vous pouvez refermer le, le cadenas. À partir de ce moment-là, vous allez aller dans Menu Pomme, vous allez redémarrer euh, donc, votre ordinateur et la nouvelle session à l'ouverture sera apparente. Voilà, donc euh, moi en l'occurrence, j'aurai une session invité, une session François et puis euh, la session de Paul normalement. On se retrouve juste après pour voir si ça a fonctionné. Voilà, donc bah, vous pouvez voir que tout a bien fonctionné, car j'ai ma session François, la session de Paul et la session invité. Donc là, à partir du moment où bah, vous choisissez celle qui est la vôtre, vous rentrez votre, donc, votre mot de passe et la session va s'ouvrir. Euh, N'oubliez pas, par contre, à chaque fois que vous partez ou que vous avez fini, de bah, vous, vous déconnecter de votre session. Ça évite que quelqu'un ne bah, fasse pas attention et soit sur la vôtre. Euh, J'espère que cette vidéo bah, aura pu en aider quelques-uns. Et puis, bah n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner ou à la partager si ça vous a plu. À ah, ciao, c'était François.